Aujourd'hui, nous allons voir ensemble la seconde partie de l'histoire de Frelia. Fières et farouchement indépendante, les tribus du Freljord sont souvent considérées comme sauvages, rudes et non-civilisées par leurs voisins de Valoran. Les derniers ne connaissent pas les anciennes traditions qui les ont façonnées. La nation est composée de nombreuses tribus, mais les plus importantes d'entre elles sont les Avarossanes, la Griffe Hivernale et les Gardiens du Givre. Ces tribus sont dirigées aujourd'hui par leurs trois matriarches respectives. Ash, l'archer du Givre, Séjoigny, la Furie du Nord et Lysandra, la Sorcière de Glace. Dès sa plus tendre enfance, la mère de Brome lui apprit à ne pas se servir de sa grande taille pour intimider ou brimer les autres. Mais celui-ci était dans l'incompréhension, en voyant sa mère aider les autres, alliés comme rivaux. Toutefois, en sauvant ses nombreuses vies, ses anciens rivaux devinrent finalement des alliés pour la vie. Et Brom comprit ainsi ce qu'était la grande famille formée par les habitants de Freyliord, dont sa mère parlait sans arrêt. Et il s'engagea donc à réunir cette famille. Sauvant des enfants, des voyageurs et des familles, Brom devint un héros local et une figure d'espoir. Et il entreprit de parcourir Freyliord afin d'aider tous ceux qui seraient dans le besoin joignies découvrit l'affection et la sécurité chez les Avarossans. Ces derniers étaient à l'époque une tribu sœur de la sienne, la Griffe Hivernale. Pendant plusieurs étés, Grena accueillit joignies au sein de son foyer. Elle était la plus célèbre guerrière de la région, ainsi que la mère de sa seule amie Ash. Et lorsque Sejoigny apprit que Grena avait autrefois triomphé de sa mère Kalkia lors d'un duel, son admiration pour la guerrière augmenta. Mais un jour, Grena mit en doute le traitement de Sejoigny par sa famille, et la grand-mère de cette dernière décida donc de couper les ponts avec les Avarossan. Kalkia prit la fuite, ce qui amena la tribu à sa perte, dans l'objectif de reprendre les terres et l'honneur perdu. La griffe hivernale s'engouffra dans une série de conflits avec des tribus voisines. La tribu Avarossa est l'une des plus anciennes tribus. Elle fut menée par son chef Grena. Cette dernière se lança dans une quête de la vérité, se cachant derrière un ancien mythe du trône d'Avarossa. De son côté, la jeune Hache s'entraînait afin de devenir le futur chef de la tribu. Alors qu'ils entamèrent un voyage afin de trouver le trône d'Avarossa, ils furent pris en embuscade dans leur camp. Grina et certains des autres sublimés se sacrifièrent afin de permettre à Ash et les autres membres de la tribu de s'échapper. Elle eut le temps de donner une carte indiquant l'emplacement du trône tant convoité à Ash. Et une fois l'emplacement atteint, ce ne fut pas un trône sur lequel Ash tomba, mais un arc légendaire. Équipée de cet arc, Ash vengea la mort de sa mère, mais à son retour elle découvrit que sa tribu avait péri. Après cette découverte, Ash retrouva Séjoigny après cinq ans de séparation. Ensemble elles voyagèrent afin d'atteindre la griffe hivernale et Séjoigny l'accueillit dans sa tribu, mais les autres membres, dont sa mère Kalkia, refusèrent de l'accepter parmi eux. Séjoigny organisa alors une attaque contre une tribu. Mais Ash refusa de l'aider dans cette attaque et elle décida de protéger les membres de la tribu attaquée. Furieux, Séjoigny et les autres membres de la griffe hivernale considérèrent Ash comme un traître, et c'est ainsi qu'Ash prit la tribu sous ses ailes et la rebaptisa Avarosan en l'honneur de sa mère. Mais Ash était dans un doute perpétuel, était sous commandement son arme qui les unifiait. En effet, cette arme était le symbole d'Avarossa, et beaucoup pensaient qu'Ash était sa réincarnation. En apprenant la misère de sa tribu, Kalkia fit son retour et endossa à nouveau ses responsabilités de chef de guerre. Elle mit fin aux hostilités, mais la tribu se retrouva avec des terres pauvres, et elle fut contrainte de remettre sa défense entre les mains des gardiens du gifre cette situation irrita Sejouani au point qu'elle se résolut à détrôner sa mère. Elle mena ainsi un raid contre un navire de guerre noxien, espérant que cela suffirait à rallier la tribu à elle. Elle espérait également obtenir ainsi un soutien suffisant pour arracher le pouvoir à Kalkia et aux gardiens du Givre. Durant cet assaut, Séjouani libéra un jeune Drouvasque et le nomma Bristol. Cette créature resta avec Séjoigny comme fidèle destrier. Son raid était un succès. Séjoigny décida d'affronter sa mère, même si selon les anciennes coutumes, un duel entre mère et fille était impensable. Les gardiens du Givre furent contraints d'intervenir et quelqu'un mourut dans la lutte avant que Séjoani ne puisse l'atteindre. Elle devint ainsi la nouvelle chef de la griffe hivernale, puis elle commença à attaquer et à absorber les tribus voisines, consolidant ainsi son pouvoir. Par ailleurs, sa défiance envers les gardiens du Givre lui amena de nouveaux fidèles. En quelques années seulement, la griffe hivernale était devenue redoutée dans les terres du Nord pour sa rapidité, sa brutalité, et pour sa dévotion absolue à ses joignies. Après que son clan eût été presque anéanti par les Darkindon Atrox, Trindamer et les survivants de son clan arrivèrent dans la capitale d'Avarossan. Le guerrier se jeta sur tous les rings de duel qu'il trouva, afin de montrer la valeur de son clan et ainsi gagner la protection du chef des Avarossan. Cela lui permit de pouvoir retourner à ses désirs de vengeance contre Atrox. Lors de ces duels, plus Trindamer cédait à la rage, plus son corps guérissait rapidement. Mais cela amena son plan initial à l'échec. Tous pensaient que sa tribu pratiquait des magies obscures. Un jour, Brom s'interposa lors d'un duel entre Trindamer et son adversaire qu'il était sur le point d'achever. Ils devinrent ainsi de grands amis et certaines légendes disent que c'est lui qui présenta d'amère à H. H de son côté souhaitait renforcer sa position par un mariage politique. De plus, une chef de guerre était censée se marier et on nommait ses époux les liés par le sang. H n'écouta pas les rumeurs et elle vit une opportunité dans le barbare. C'est ainsi qu'elle s'engagea à accueillir son clan en tant qu'Avarossan, à condition qu'il l'accepte de l'épouser. Bien qu'il acceptât tout d'abord à contre-queue, l'attraction qu'ils ressentaient l'un pour l'autre se transforma en une véritable affection. Ses joignis craignaient l'armée d'Ash. Chaque jour, de nouveaux clans pliaient le genou devant la bannière de leur rival. Les Avarossan absorbaient des tribus entières. Elle s'allia donc au chaman Udir afin de demander les faveurs de Volibur et des Ursidés pour une guerre contre les Agarossans. Ces derniers, accompagnés du porte-parole de Volibur, répondirent à son appel et ils formèrent une ligne de bataille devant l'armée de ses joignis. Mais la voix d'un esprit tel que Volibur était puissante et elle couvrait toutes les autres. Mais à la surprise de Volibear, cela ne rendit pas fou le dire, et de surcroît, celui-ci lui tint tête, prenant même la forme de son ennemi juré. Intrigué par le fait qu'un mortel lui tienne tête, Volibear accepta finalement la requête de la griffe hivernale. Il y a plusieurs milliers d'années, l'alliance entre les sœurs Avarossa, Serilda et Lysandra fut brisée par une guerre qui menaçait tout Rune-Terra. Cela plongea les terres du nord dans le chaos et un hiver quasi permanent. Les Freljordiens sont toujours un peuple divisé, dont les tribus se battent pour la domination et le peu de ressources qu'elles peuvent trouver. Mais trois tribus prédominent Freliord, chacune ayant des fonctionnements et des objectifs divergents. En quête d'une destinée meilleure, beaucoup de tribus indépendantes prêtent allégeance à Ash, la jeune reine des Avarossan. En effet, ayant renoncé à la coutume de réduire l'ennemi en esclavage, elle décida d'incorporer chaque peuple désespéré à sa tribu, permettant ainsi à sa renommée de grandir rapidement. Aujourd'hui, cette dernière est à la tête de la plus grande coalition de tribus que Fréliand ait connue jusqu'ici. Mais l'avenir n'en reste pas moins, maussade. Une chose est certaine, la guerre reviendra, Freljord. En effet, Séjoigny souhaite éradiquer la coalition naissante de tribus constituée par son ami d'enfance. Elle souhaite ainsi prouver qu'elle seule est digne de gouverner Freljord. En parallèle, certains des anciens demi-dieux semblent avoir repris une forme physique. Volibur prenant notamment part aux affaires des mortels. Tandis Korn sort à peine de son antre. Et pour finir, les veilleurs restent tapis dans l'ombre, attendant l'occasion de faire leur retour. J'espère que cette toute nouvelle vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, à commenter la vidéo, tous ces gestes qui aident énormément les créateurs. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.